Il change de batterie de caméra Oh putain le Premier jour il commence comme ça là Vas-y, vas-y Change de batterie j'arrive Bon on est mieux Franchement on est mieux Bonjour à tous J'espère que vous allez bien Bienvenue pour le jour 3 De ce vlog bootcamp Zilan Ça fait plaisir de vous voir les gars J'ai pas beaucoup dormi cette nuit Parce que je me suis couché Il était tard Genre à 6h du mat' Euh, le temps de bien manger pour le ramadan et tout Chose marrante c'est que j'ai mis mon réveil à 5h30 euh, Pour pouvoir boire un coup et manger un petit coup Avant le deuxième jour de ramadan Et du coup quand je, me, quand je mets mon réveil D'ailleurs Fatou et tu étaient encore en train de, de, de traîner sur leur ordi. Et du coup bah genre, ils entendent mon réveil ils disent Non mais il, il est fou, il est taré Et surtout que je me suis levé d'un coup pour boire, pour manger donc, Mais moi quand j'ai besoin de me lever Il me faut au moins une demi-heure en vrai, moi je fais partie de cette team qui, dès que mon réveil sonne, je suis debout, tu vois, genre j'ai pas besoin de... Non, moi je me lève direct, au contraire, je trouve que c'est mieux, tu vois, parce que plus tu restes dans ton lit, plus tu es dans la merde après pour te réveiller. Tu dis ah non encore deux minutes, après tu perds du temps, et tu perds ton... Enfin, enfin non, c'est terrible, c'est terrible, pour le dire. En tout cas, très bonne journée aujourd'hui, je pense, je crois, j'espère. On est le samedi 3 avril, et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Fatou. Du coup, je suis rentré dans, ta... dans sa chambre, on va aller le voir. Merci BG Voilà. Mais du coup voilà. je te.. Attends si, si on me découvre t'es ni... oui. nu Oui, là oui. Là t'es nu. Ah là où Ah là t'es nu nu. Genre si je tire fort oui. genre. Genre <rire> Là c'est Ah oui ok. okay. Ouais. <rire> on va éviter, on va éviter. Bon allez, je te laisse. Bisous. Bisous. Bisous. Bisous. Ouais, il devait être en train de se branler, justement. Faut se venir à ses besoins, ses besoins vitaux, hein. même en bout de camp Bon, aujourd'hui, quel est le programme de la journée à 14h, j'ai euh, une émission après-midi avec Catsup avec Valouz, avec Timoth sur Minecraft. On va faire du Fallen Kingdoms. Ça va être vraiment cool. J'ai vraiment hâte. Ça va durer, je pense, 3h, 3h30. Pas de scrim aujourd'hui. Hier, on a eu un scrim Fall Guys, un scrim Apex. Le seul scrim qu'il y a, c'est euh, Age of à 21h. Que je vais pas faire parce que je suis toujours pas à l'aise sur le jeu. Pas assez pour m'affronter face à des équipes qui sont... Euh... Genre, il faut vraiment que, que je me chauffe de ouf sur le jeu. Que je comprenne quoi faire. Il faut que je joue une game où Fatou me dit tout ce que je dois faire. Je pense que c'est comme ça qu'on va jouer. Le but d'Age of, c'est juste qu'on passe en phase 2. C'est pas le. Enfin, il faut qu'on fasse un top 2 en phase 2. On n'est pas excellent. Mais je pense qu'avec Fatou et Drago qui sont vraiment monstrueux, ça peut le faire. Pas de voiture à déplacer aujourd'hui parce que je l'ai bien garé. On m'a toujours pas appelé donc ça veut dire que je suis bien garé. Je pense, j'espère, je crois. Et sinon, euh, au niveau du programme de la semaine, c'est que demain, il faut que j'aille faire ma procuration de vote. Euh, donc je vais appeler mon père pour lui demander si, euh, si je peux lui faire ma procuration de vote parce que comme la Zilan est 8, 9, 10 avril, et que euh, les élections présidentielles, le premier tour est le 10 avril, vous vous doutez bien que je pourrais pas aller voter dans mon bureau de vote tout seul, c'est pas possible, genre, je peux pas voter à Metz et revenir à Lyon, tu vois, pendant la c'est mon père qui va aller voter à ma place, c'est une genre chose de choses qu'il faut penser et tout, euh, petite phrase au niveau du vote, n'hésitez hein, pas à voter, euh, c'est toujours cool, euh, même si vous votez blanc, voilà, je pense qu'un vote blanc est beaucoup plus important qu'une abstinence, et euh, on a un beau droit, c'est d'utiliser, voilà. Message pour la jeunesse Sans parler d'aspect politique bien évidemment Je vais aller prendre ma douche en bombe Et euh, je vais aller préparer la vidéo de il y a deux jours pour vous et de aujourd'hui pour moi Ah oui bien évidemment on va aller faire un petit tweet Parce que comme c'est l'anniversaire de Fatou je pense que c'est important Le mec dort en souriant hein, ça me termine hein. Oh non mais attendez si je tourne on va voir mes pieds là oh, ça, ça ça me surprise serait... Regardez qu ce qu'on voit Merci Zach Nani pour ta notif de live on va faire un petit tweet pour Fatou, tes cadeaux On okay. va lui souhaiter un petit, un petit anniversaire sympa N'hésitez pas à me follow sur Twitter et sur Instagram Il y a plein, plein, plein de stories Plein de tweets qui partent avec le bootcamp Vous allez louper des trucs les gars, vous allez louper des trucs On est en train de, de préparer, mesdames et messieurs, le vote le, le, le, le, le minecraft de 4 seps. Donc on est avec tout le monde là sur le serveur je suis en train d'aider tout le monde à ce link, etc. C'est grave cool en vrai Juste, ils ont remarqué que j'étais pas un débutant sur Minecraft et du coup c'est un peu drôle. Je le, on, entre, on se prépare pour faire un FK, et genre, vous vous souvenez du genre de base que j'ai fait dans FK Voilà, je sais jouer, tu vois Et eux ils sont en mode, mais il faut faire quoi dans FK et tout Ils sont mignons, ils sont trop mignons Et Bichard, on ouvre comment le truc pour faire euh, genre une table de craft et tout euh... Ah, eux <rire> arrêter de taper du bois. Ah oui, oui, non, mais. <rire> Je vous jure que c'est purement pour trop, parce qu'il y a des lettres différentes. Hein. C'est juste parce qu'il y a des lettres différentes. Hein. C'est vraiment juste pour ça. Hein. Baiser. Baiser. Baiser. <rire> C'est pas possible. Mais non C'est un appel Peut-être un Peut-être c'est un signe des dieux <rire> Voilà Tout va bien Tout va bien J'espère que ça va les gars pour bon, moi, ça va super. On a coupé le stream. Il est actuellement 2h20 du matin. Je suis déjà extrêmement fatigué, mais c'est pas fini. On regarde, mesdames et messieurs, la guerre des pixels actuellement. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. On regarde le stream de Kamito. Mais euh, c'est vraiment un gros kiff. Genre un gros, gros kiff. Je trouve ça hilarant. Alors moi je trouve ça hilarant la guerre pixel pixels C'est incroyable ce qu'on vit là ce soir Et je pense qu'on va le garder ça c est, c est, Cette image là on va la garder pendant très longtemps On a toujours les deux, les deux icotos qui sont en train de train toujours. Euh, Et moi il faut que j'aille manger J'ai encore un burger à côté euh, Demain on va se lever plutôt tôt euh, Pourquoi mesdames et messieurs parce que on a, euh, Je dois aller faire ma procuration pour le vote euh, Il faut que je l'envoie à mon père Et en même temps qu'on est faire des courses parce que Niveau frigo on n'a pas grand chose Et on doit tenir encore une semaine Donc euh, bon ça va être un peu long Mais je pense qu'on euh, va pas tarder à lancer le confessionnel, hein, parce que bon, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est jour 2 ou 3. Ça dépend comment vous voyez les choses Une journée un peu compliquée parce qu'on a fait un scream à eux. Pour ma part, euh, après il fallait s'y attendre mais il y a eu du focus donc je me suis fait rush les deux games Ça s'est pas très bien passé de mon côté en passe Mytho Drago lui aussi euh, s'est fait rush sur la première game il a réussi à sortir sur la deuxième Ça c'est ok mais bon, c'est des conditions, et de l'an, ça, euh, ça va être comme ça le jour de l'an Donc ça il fallait s'y attendre En tout cas, euh, moi pour ma part euh... Ça a pu. Ça a pu aujourd'hui. J'ai ouvert le frigo, j'ai vu que il y avait deux petites tranches de dinde qui se battaient en duel. J'ai demandé à Fatou de faire les courses. Il y a bien déjà ça a bien longtemps, mais il faut croire qu'il n'a acheté que des M&M's pour un week-end entier. Non vraiment je rigole zéro. Que des M&M's. La tension commence à... à augmenter de plus en plus. On a des cartons de pizza qui traînent depuis maintenant une semaine. Sinon au niveau de l'équipe bah, toujours pareil. Hein. Euh, franchement on avance. On est a... là. Voilà qu'on a encore quelques trucs à bosser. On espère être au top pour la LAN. Là, pour le moment, ça s'agirait de, de rééquilibrer un peu les forces, dans le sens où combler nos faiblesses sur les jeux, et puis voilà. Sinon, au niveau de Drago, il euh, faut vraiment qu'il se rase. Hein. J'ai des poils partout, poils partout. C'est pire qu'un chat même un chat il perd moins ses Ensuite un petit scream improvisé sur Raiders qui s'est très bien passé pour ma part. Donc là plein de confiance, j'ai fini d'aller prouver donc ça c'était cool. Sinon au niveau ressentis de la non-globalité, ça commence à arriver. On se rapproche de plus en plus donc, Il faut continuer à, à bosser, il faut pas lâcher, lâcher prise. Il Faut surtout qu'on bosse le relais parce que bah, c'est aussi le plus gros avantage du bootcamp c'est qu'on puisse bosser le relais. Il faut passer dans la phase de perfection, c'est-à-dire qu'il faut, faut réussir à régler les petits détails, euh, bosser le, le travail de team, le moral, tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs, pour le cinquième jour, enfin le quatrième pardon, on va taffer euh, plutôt euh, les Genre en relais, donc Elden Ring et AoE. Sinon, euh, je crois qu'il y a un de nos deux compatriotes qui s'est pas douché aujourd'hui hein, parce que j'ai pas entendu le couler beaucoup de fois. Hein. Surtout au niveau de l'odeur, il on... y a une odeur qui persiste, mais ah bon, ça peut pas être moi. mais... Sinon, moi, je pense que globalement je suis plutôt prêt. Euh, voilà. Sinon, après, euh, au niveau de l'équipe, toujours aussi peu d'affection pour l'individu que sinon drago. Mais sinon, sinon voilà, on y va, on avance. Euh, un peu dur à manquer ses de vivre avec ces deux igoto, mais bon, on va le faire. Il y a un mec qui schmoute je rigole zéro. J'espère que je vais survivre jusqu'à demain. À demain, enfin, j'espère. Et, euh, et voilà, bisous, c'était pas tout, es chaud. Bisous hein. Ouais bisous.